Au mois de novembre, on a organisé le premier atelier Cuisine de Locale Attitude. La thématique, c'était cuisiner sans viande et de saison. En gros, on avait eu des demandes d'adhérents pour retirer la viande des repas pour des raisons éthiques, écologiques ou financières. On voulait montrer qu'on n'avait d'un côté pas besoin de manger des protéines animales à tous les repas, surtout pas de la viande et même on n'en a pas besoin tous les jours et qu'au niveau gustatif et physiologique, ça allait de cuisiner qu'avec des légumes, des légumineuses, des céréales. En entrée, on a proposé une salade d'endive avec des noix et une sauce vinaigrette au miel et on a proposé deux plats. Il y avait un plat euh, un peu plus asiatique euh, qui était un curry de chou-fleur et de pois chiches, donc avec du lait de coco et des épices que certaines personnes n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. Et le deuxième plat, c'était un ragoût de lentilles sans viande. C'était servi avec une polenta et en dessert c'était des fruits de saison. L'idée c'était vraiment de, de montrer qu'en associant notamment euh, des légumineuses et des céréales, comme par exemple le riz et les haricots, les pois chiches et le couscous, on pouvait avoir les apports en protéines qu'on trouve dans la viande et que ça pouvait être bon.